Dans cette capsule, je vais vous présenter des notions de base sur la génétique quantitative. Le but de la génétique quantitative, c'est de comprendre et prédire la transmission des différences observées entre les individus dans des traits quantitatifs. Qu'est-ce que c'est un trait quantitatif? Les traits quantitatifs, c'est des traits continus, qu'on ne peut pas classer dans un groupe particulier, euh, comme par exemple euh, le nombre de rejetons ou la, la croissance d'une plante, ou la quantité de lait que va donner un, un animal domestique. On pourrait peut-être dire qu'on va classer les plantes en petites, moyennes ou grandes, mais ce sont des classes artificielles. En vérité, la variable qu'on étudie, c'est une variable continue. Donc ça, c'est un trait quantitatif. Comprendre ce qui cause les différences de phénotype entre les individus, c'est central en évolution. Savoir euh, pour, euh, pourquoi il y a de la variation, par exemple, dans l'activité d'une enzyme digestive entre des individus ou la morphologie. C'est important parce qu'on veut savoir est-ce que c'est dû à, les, à des différences dans les génotypes des individus? Est-ce que ça va être transmis à leurs descendants, ces différences-là? Ou est-ce que c'est dû à l'effet de l'environnement dans lequel ils se sont développés et dans lequel ils vivent en ce moment? Cette question-là qui est centrale en évolution quand, quand par exemple, on s'intéresse à l'évolution par sélection naturelle, c'est aussi vraiment important en sciences appliquées. Par exemple, si on pense à une éleveuse qui veut euh, à, à obtenir des caractéristiques particulières euh, d'un individu, améliorer la production, euh, de connaître si le trait, ce, ce trait-là, qui est différent entre les individus, qu'elle peut sélectionner certains, euh, euh, certains individus pour qu'ils soient les parents de la prochaine génération, est-ce que ça va avoir un effet sur le trait à la génération suivante, sur la moyenne euh, du trait? Les bases de la génétique quantitative ont débuté dans les années 1920-1930. Au fil des années, il y a eu des contributions euh, de gens en, en statistiques, qui étaient aussi des biologistes, beaucoup de gens en sciences animales qui en sciences de l'agriculture qui euh, tentaient d'améliorer des, des, des lignées par exemple de, de domestiques et tout ensemble dans les années 60, 70, 80, euh, il y a des biologistes évolutifs qui ont remis ça ensemble puis qui ont mis de l'avant l'importance de la génétique quantitative pour comprendre l'évolution. Donc, la génétique quantitative, c'est un mélange de biologie et de statistique parce qu'on s'intéresse à la variation entre les individus, à la variance phénotypique. La variance, c'est un terme que vous connaissez bien parce que vous l'avez appris en biostatistique. On voit un exemple ici de variance phénotypique. Ce qui intéresse les gens en génétique quantitative, c'est de séparer cette variance phénotypique-là en ses causes, la variation génétique et la variation environnementale. Prenons un exemple de variation phénotypique qui pourrait être intéressant pour quelqu'un qui travaille en évolution. Par exemple, on aurait des oiseaux pour lesquels on a mesuré le, la quantité d'oxygène qui est utilisée pendant le vol. Euh, il va y avoir de la variation entre les individus, certains vont utiliser peu d'oxygène et d'autres beaucoup. Ce qu'on veut savoir en génétique quantitative, c'est cette variation-là phénotypique qu'on pourrait mettre dans un graphique de, de, de distribution de fréquence de l'utilisation d'oxygène pendant le vol pour les individus. Certains en utilisent très peu, d'autres en utilisent beaucoup. C'est Qu'est-ce qui cause cette variation phénotypique? Est-ce que c'est de la variation génétique? Le génotype des individus affecte des choses dans la, les systèmes physiologiques qui mènent à des changements d'utilisation d'oxygène, à des différences d'utilisation de, d'oxygène? Ou est-ce que c'est de la variation environnementale? Comme par exemple, on pourrait penser à de l'entraînement. Lorsqu'on est plus en forme ou moins en forme, si on pense à un humain, on, pourrait, on va utiliser plus ou moins d'oxygène pour le même effort physique. Donc, on veut savoir quelle composante est la plus importante? Pourquoi c'est important? Parce que si les différences d'utilisation de, de, d'oxygène, euh, qui sont quand même assez grandes, euh, ces différences-là sont dues à de la variation géne, euh, génétique, c'est le génotype des individus Ce qui détermine. Ça veut dire que s'il y avait de la sélection naturelle sur ces individus-là, par exemple, la sélection favoriserait les individus qui utilisent peu d'oxygène durant le vol, ça serait transmis au, au rejeton dans la prochaine génération si c'est dû à de la variation génétique. Donc, il y aurait réponse à la sélection. Dans la même optique, ça serait la même chose pour quelqu'un qui travaille en sélection artificielle, qui veut, qui veut faire de l'élevage, par exemple, d'individus, et qui va choisir les parents pour donner des rejetons qui ont certaines caractéristiques. De déterminer si cette variation-là de phénotype est, est, euh, est due à de la variation génétique, c'est vraiment important, parce que si on fait un croisement, mais que toute la variation entre les individus, du trait qui est désirable et dû à l'environnement, ben, ce ne pas des croisements qui vont faire une amélioration, c'est des changements dans l'environnement de domestication qui vont être importants. Donc, pour euh, les gens qui utilisent la génétique quantitative dans les sciences appliquées, ça a aussi une importance cruciale de pouvoir séparer ces deux composantes-là de la variation phénotypique, soit la variation génétique et la variation environnementale. La génétique quantitative est vraiment importante pour nous en écophysiologie évolutive. Parce qu'en écophysiologie, on s'intéresse au, euh, au comment. Comment un trait est, comment il est. Donc on s'intéresse aux causes proximales, aux mécanismes cellulaires, physiologiques qui vont mener aux traits qui nous intéressent. Mais c'est toujours dans un contexte évolutif. Et en évolution, on se pose des questions sur pourquoi. Pourquoi un trait est comme il est? Qu Est-ce qu'il y a de la sélection qui agit sur ce trait-là ou qui agit en ce moment sur ce trait-là? Et la génétique quantitative, ça permet de connecter les deux. Ça, on se pose des questions sur le comment parce qu'on s'intéresse à, est-ce que c'est de la variation génétique, est-ce que c'est des différences de génotypes, donc on est au niveau génétique, au niveau moléculaire, Qu quel changement ça cause au niveau des, des molécules, des cellules. Et en même temps, bien, on se pose des questions sur pourquoi, parce que la génétique quantitative, ça nous permet d'étudier la, la microévolution, l'évolution entre les générations à l'intérieur d'une population.